Bonjour, nouvelle vidéo du samedi midi. Chaque semaine, tu peux apprendre à jouer un nouveau morceau à l'harmonica diatonique. Je joue sur un harmonica bête de course en si bémol et c'est un morceau que j'ai appelé « Avenir incertain ». À venir incertain, oui. Parce qu'à l'époque où j'écris ce morceau, c'était en 2012. On venait de m'apprendre que j'avais tout un tas de maladies, notamment une maladie assez grave. Je ne savais pas si j'allais en guérir ou pas et je ne me voyais pas vivre très longtemps, surtout que on m'avait annoncé que j'avais plus vraiment beaucoup de temps à vivre. Donc mon avenir était très très très incertain. Bah plutôt que de chouigner dans mon coin en me disant de me lamenter, euh, j'en ai fait une composition. Donc c'est assez mélancolique, donc c'est pas non plus complètement déprimant. Il y a quand même une petite lueur d'espoir, mais bon, c'est quand même un morceau mélancolique. J'ai retrouvé dans mes tiroirs cette, cette partition que j'avais déposée en 2012, voilà. <rire> à l'époque, j'avais écrit pour harmonica en Do et je me suis dit bah, pourquoi ne pas faire une version pour harmonica en Si bémol puisque c'est la tonalité d'harmonica avec laquelle tous mes élèves prennent à jouer grâce à la formation complète. D'ailleurs, je joue au piano, je l'ai trouvé vraiment très jolie, je me plais vraiment bien cette composition. Donc, euh, je vais te la jouer et puis ensuite, si tu veux apprendre à jouer toi aussi ce morceau, eh bien, je t'indiquerai comment le jouer. Je joue en mi phrygien sur un harmonica en Si bémol et donc les notes réelles, ce sont les notes de réfrigien. Le mode frigien, c'est un mode que j'aime beaucoup et il se prête assez bien à la mélancolie. Le morceau est abordable en niveau 1 niveau 2. Niveau 1, c'est-à-dire si tu ne sais jouer que des notes naturelles à l'harmonica, que tu ne sais pas jouer une seule altération, tu vas pouvoir jouer ce morceau. Et si tu sais jouer les altérations, tu vas pouvoir le jouer comme je vais le faire dans la démonstration, avec les altérations inspirées. Et là, tu obtiens des timbres absolument magnifiques. C'est aussi pour ça que j'avais composé ce morceau, c'est pour avoir des timbres vraiment, vraiment très jolis, notamment en 3 altérés deux fois et 2 altérés deux fois. Ok, allez, je t'en dis pas plus. Dans quelques secondes, je te fais la démonstration du morceau qui s'appelle donc Avenir incertain. Bon, eh bien, j'espère que tu as apprécié ce morceau. Oui Waouh Génial Ok, super. Eh bien, je vais t'apprendre à le jouer. Comment tu peux faire Eh bien, tu as deux possibilités. Soit tu cliques sur le « i » comme invitation. J'espère que c'est là, en haut à droite, ou alors c'est là, je ne sais jamais. Donc, c'est peut-être là, en fait. Bon, enfin, en tout cas, c'est en haut à droite de la vidéo, c'est « i » comme invitation ou en bas, dans la description de la vidéo, sur le lien. Où ça va te rediriger sur une page qui va te rediriger sur notre page qui est le, le catalogue où tu as tous les cours complets. Donc, les cours complets, c'est quoi Ce sont des cours en vidéo. Tu as une première vidéo de présentation pour t'expliquer comment on va travailler le morceau ensemble. Ensuite, une deuxième vidéo où je t'explique ce que c'est que la gamme de mi phrygien, C'est une astuce qui te permet d'obtenir déjà des phrases absolument magnifiques. Et j'explique comment tu peux les obtenir et pourquoi ça fonctionne bien. Donc, si tu as déjà suivi un cours avec moi sur le mi mi-phrygien, bah, ce cours-là est quand même très intéressant de, de le suivre parce que ce n'est pas simplement un rappel de la gamme c'est aussi une méthode pour apprendre à faire de jolies phrases, Donc, ce qui va te, te servir pour l'improvisation. Ensuite, on a sept autres vidéos qui suivent la méthode dérive. Méthode dérive, c'est D comme déchiffrage de la partition, E comme extraction, on extrait les phrases difficiles, R comme réintégration, une fois qu'on les a travaillées, on les réintègre dans le corps du morceau pour qu'on oublie qu'elles étaient difficiles et qu'on puisse jouer le morceau sans problème. Ensuite, ça, c'était la partie mélodique. Ensuite, I comme interprétation rythmique, là, on interprète rythmiquement, c'est-à-dire qu'on joue la mélodie avec les rythmes et sur les bons temps de la piste d'accompagnement, le placement rythmique, c'est le fait de mettre les bons rythmes, les bonnes notes sur les bons temps. Parce que si tu fais deux croches et puis une blanche, mais qu'au lieu de faire sur le quatrième temps et le premier temps, tu fais ça sur le deuxième et le troisième, bah, du coup, ça ne marche plus. Donc, c'est aussi dans cette partie-là qu'on voit le placement rythmique. Donc, ça, c'est I comme interprétation rythmique. Ensuite, tu as V comme variation mélodique. Ça permet de jouer avec les notes du thème, avec. Tu tournes autour du thème, et comme ça, quand tu reprends le morceau après ton improvisation, tu peux varier autour du thème, c'est ce que j'ai fait dans la démonstration, si tu as bien écouté. Euh, ensuite, e, comme, donc e numéro 2 comme effet, les effets harmonica, tu peux jouer pour mettre en valeur le, le morceau, l'interpréter encore mieux. Et S comme solo, solo ça ne veut pas dire je joue tout seul dans mon coin, ça veut dire je prends une improvisation, j'improvise sur les accords, j'improvise autour de la mélodie du thème, je suis une espèce de créateur de, de l'instant, mais je ne vais pas simplement te montrer ce que moi, je sais faire. Je vais aussi t'indiquer comment tu peux réussir à faire la même chose. Quand je dis la même chose, ce n'est pas forcément exactement le même solo que, que moi, j'ai fait. Tu peux le faire, mais tu peux aussi t'en inspirer ou tu peux faire complètement autre chose. Mais je vais t'indiquer tous les outils qui vont te permettre de jouer en improvisation sur ce morceau. Voilà, voilà. Donc le « i » comme invitation ou le lien en bas de cette vidéo pour apprendre à jouer à venir à Bon cours, bonne musique et donc à très vite de l'autre côté.